Cette vidéo était sponsorisée par et réalisée avec le logiciel 4K Video Downloader. Si vous téléchargez des vidéos, assurez-vous de le faire dans le respect de l'éthique. Et voici la première, c'est une vidéo de Brut. J'ai choisi d'abord Facebook. Nous allons prendre ces 10 vidéos et nous allons voir en quoi elles sont particulières et, et quels sont leurs critères de réussite en choisissant des... Des éléments qui sont relativement disparates. J'ai commencé par euh, une vidéo de Brut, euh, le célèbre euh, société de production. Ils sont euh, issus d'une autre société de production qui, était, qui appartenait à Canal. Hein, C'est des, euh, des experts, des experts de la vidéo, ce pas des petits jeunes. Hein. Euh, C'est des gens qui viennent de la télé et ils ont créé un, un nouveau format qui est une sorte d'hybride entre euh, les médias sociaux et le format euh, télévisuel. Et c'est ça qui a fait le succès. Alors je dois avouer au début, j'avais beaucoup de réticence par rapport à, à ce format euh, parce que euh, je le trouvais un peu euh, schématique, hein. peut-être euh, euh, que ça allait tirer les choses vers le bas. Mais finalement, euh, je dois reconnaître que ça a un mérite, euh, c'est d'amener les choses directement euh, euh, au fond. Et euh, il y a de la recherche, hein, on ne peut pas le nier, c'est très très bien fait. Tous ces sous très bien entendu, euh, comme sur les vidéos sociaux. Le deuxième exemple, c'est un exemple que j'ai découvert récemment pendant le confinement, c'est Arnaud Demanche. Alors Arnaud Demanche, ce n'est pas un YouTuber, c'est un, un, un saltimbanque, c'est quelqu'un qui fait des, des, des, comment dire, des, des one-man-shows. Et j'ai découvert ces one-man-shows au travers de Facebook, j'ai trouvé ça très très drôle, alors celui-là, je l'ai choisi, euh, il s'appelle les CoVidio, il est fait euh, avec euh, Elodie Poux. Euh, et, euh, se... alors c'est amusant parce que c'est une sorte de mise en abîme il va mettre une euh, youtubeuse ou plutôt une, une instagrammeuse euh, qui va se payer donc Kim Glow dont ils vont se payer la tête euh, à l'intérieur de la vidéo donc il y a une sorte de, de triple mouvement parce qu'il y a un format de vidéo qui est original pour Facebook un format carré avec des sous-titrages parfaits en plus c'est très très drôle Là, il y, a deux, il y a deux artistes et en plus, à l'intérieur, ils rajoutent des vidéos euh, d'artistes de, euh, externes. Et troisièmement, euh, eh bien, ils se permettent de faire des parodies. Vous voyez, d'ailleurs, le, le format est un peu différent. Troisième exemple, euh, « Colorful Life » sur Facebook. Et là, euh, c'est quelque chose de différent. Euh, d'ailleurs, j'ai mis pas mal de temps avant de trouver euh, qui était ou ceux qui étaient Call, call of life. En fait, c'est une, une chaîne euh, de divertissement américaine, une chaîne internet. Et euh, d'ailleurs, on, on peut trouver euh, leur site web, il faut bien ramer, mais on a fini par le trouver. Et en fait, ce sont des utilisateurs, c'est de l'UGC, c'est pour ça que c'est intéressant. Ce sont des utilisateurs qui vont soumettre. Euh, les vidéos euh, à euh, Colorful Life qui va ensuite euh, faire des montages parce que je me demandais mais comment c'est possible de faire des montages pareils et alors donc là je montre un exemple avec ce, ce personnage de Michael Jackson qui est fait à la pâte à modeler c'est assez bien fichu et puis après il y en a plein d'autres euh, qui sont euh, rajoutés d'autres qui sont moins intéressants euh, Fabrication de masques à la chaîne. Euh, Enfin, un petit peu moins intéressant, mais celui-là est super bien fait et très très euh, euh, réaliste. Voilà, donc un, un format, encore une fois, format euh, téléphonique, euh, avec des montages qui sont faits ensuite euh, par la société Colorful Life. Quatrième exemple, Facebook Live, avec euh, cette euh, euh, série de vidéos prises à l'intérieur de notre... Euh, euh, panier Visionary Marketing. Euh, Alors d'abord, un, panel, un exemple un avec June Marketing, donc d'interviews euh, directement réalisées sur les médias de sociaux, sur Facebook, là en l'occurrence, euh, on peut choisir selon, selon donc, son euh, abonnement ce ce ce tel se ou tel média social, sociale, YouTube, Facebook ou LinkedIn, si on a le droit de faire le LinkedIn Live, et ça va être streamé directement sur un ou plusieurs canaux, si on a le modèle payant. Et alors, d'autres euh, façons euh, de faire euh, existent, comme celui euh, que tout le monde connaît avec Zoom. Euh, Zoom euh, qui permet... Euh, alors, la... la... L'option est assez difficile à trouver, mais on la trouve quand même dans les options avancées. On va pouvoir streamer directement euh, sa vidéo euh, dans euh, les médias sociaux. En l'occurrence, on peut choisir YouTube ou Facebook. Je oui, choisis oui, euh, Facebook euh, en pour oh, envoyer bien. directement et euh, étendre euh, sa visibilité. Cinquième, un producteur sur TikTok. Bon, je vais mentir si je disais que TikTok, j'étais l'expert et que euh, j'y passais euh, mes journées mais bon j'ai trouvé celle-ci euh, assez intéressante euh, c'est une vidéo euh, d'un garçon qui nous fait euh, alors il a, il a un gimmick avec sa bouteille d'eau alors euh, tout le temps il, il va euh, lancer sa bouteille en l'air et elle va retomber euh, sur le bouchon et dans toutes les situations euh, c'est assez euh, spectaculaire c'est bien et il l'a bien, bien utilisé pour ne pas dire abusé sixième exemple Toujours TikTok, ça c'est un exemple plus sérieux pour montrer que qu'on peut aussi faire des choses sérieuses sur TikTok. Alors là, ce sont, bien entendu, c'est une, euh, une personne qui fait euh, du business mais qui est indépendante et elle va montrer comment elle a construit euh, sa boutique en ligne en euh, fabriquant ses, euh, ses visuels elle-même, en, euh, euh, en mettant sa boutique en ligne et en euh, commençant à vendre euh, ben, dès le début. Euh, alors c'est assez, euh, bon c'est format euh, euh, médias sociaux donc c'est assez direct, euh, elle est, euh, bon voilà c'est ce, plutôt le mode selfie mais on peut très bien imaginer ça euh, dans un cadre B2B, d'ailleurs il y a une chaîne qui est dédiée euh, aux, aux petits euh, fabricants alors là on va passer à YouTube aux choses sérieuses avec Cookie Connecté. Alors Cookie Connecté, c'est un jeune garçon, euh, euh, a priori, euh, si j'ai bien compris, même s'il ne se dévoile pas lui-même, euh, il est euh, un ingénieur système ou ingénieur euh, technicien architecte dans une société euh, certainement de high-tech, et il fait euh, de la vidéo, et il se débrouille super bien, il fait des vidéos euh, avec des dessins, c'est très très bien fichu, c'est joli, en plus c'est bien fait, euh, alors je ne sais pas si c'est lui qui dessine mais je, je suppose sinon bah, bravo au dessinateur la qualité euh, ici est un peu moins bonne puisque j'ai pris en 720 points ce qui est très amusant c'est de voir le, le brut que j'ai mis tout à l'heure c'est du 4K hein. ce n'est pas parce que ça va sur les médias sociaux qu'on met de la mauvaise qualité hein. je rappelle qu'avec un iPhone on peut, faut, on peut euh, filmer en 4K sans problème alors lui il va se filmer c'est une sorte de mélange de de, de fond vert avec un format très sérieux euh, très, euh, euh, très B2B hein, où on va expliquer euh, là en l'occurrence c'est du, euh, du cloud computing on va vous expliquer le IAS, SaaS et PaaS alors je ne sais pas euh, si vous voyez euh, ce que c'est mais c'est quand même assez technique alors Linguisticae ça va être euh, également euh, quelque chose de beaucoup plus profond avec un garçon euh, alors pareil, il ne se dévoile pas, euh, il ne sort pas de son bois, comme il n'arrive pas à se payer entièrement avec ça, donc on suppose qu'il euh, a un boulot ailleurs et c'est pour ça qu'il ne donne pas son nom, euh, on le trouve quand même quelque part, il faut bien chercher mais, mais on le trouve et alors c'est très très puissant. Cette euh, chaîne euh, Linguisticae qui est bien entendu dédiée à la linguistique Alors, je, vous, je vous invite à re, notamment regarder l'émission sur la langue anglaise et Vous comprendrez pourquoi vous êtes si mauvais en anglais Enfin pas moi mais vous <rire> Et pourquoi les français sont si mauvais en anglais Et c'est très intéressant et très enrichissant Et là euh, sur cette émission entre le coronavirus, le confinement et les langues Vous allez apprendre des choses très intéressantes Notamment euh, sur la Prusse euh, qui euh, a décrété un confinement dans les années 1700 et des brouettes euh, au moment de la peste de la dernière peste et qui a vu ben, la langue de vieux prussien disparaître c'est très intéressant 9 euh, aussi euh, une trouvaille Defeikator, euh, c'est celui qui défake sur les fakes c'est un peu limite mais bon euh, mais par contre c'est super bien fait euh, c'est de la vidéo euh, vraiment très très fouillé avec énormément de recherches si le garçon était journaliste ça ne m'étonnerait pas euh, parce qu'il euh, est euh, vraiment euh, très fort et vous, a, vous aurez un reportage euh, sur euh, un garçon euh, que vous connaissez peut-être qui s'appelle Raël et là on, on verra euh, qu'il a été chanteur, il s'appelait Claude Seller <rire> je, vous, je vous recommande la, la, la vidéo euh, sur euh, euh, mon amour, Patricia, elle est, elle est assez croustillante, celle-là. Voilà. Et euh, elle, est, elle est plutôt... Euh... Ouais, c'est même assez chaud, en fait. On va... <rire> et d'ailleurs, on va voir le, les Raéliens. C'était assez chaud. L'histoire est assez euh, intéressante. Je ne me souvenais plus vraiment de ça. Mais euh, cette secte est assez intéressante. Et, et aussi, euh, c'était des, des businessmen. Et, ils étaient... Euh, ils sont assez bons, bon ils ont été rattrapés par la police 10 euh, vidéo, euh, alors là c'est vraiment euh, vous l'auriez pas parié, celle-là c'est VMware en fait euh, j'ai choisi un exemple vraiment mais bien bien B2B et là on ne peut pas plus B2B avec euh, l'exemple de, de cet ingénieur qui vient expliquer comment fonctionne Kubernetes alors, Kubernetes c'est un orchestrateur de containers waouh je sens que là vous avez du mal à suivre c'est un peu normal euh, c'est très technique c'est avec ça qu'on va euh, orchestrer les différents containers sur une plateforme cloud et, euh, et c'est le truc du moment Kubernetes c'est la techno euh, qui est en vogue et donc euh, en cinq minutes il va vous expliquer ça au tableau mais alors ce qui est très très futé je l'avais déjà fait ça euh, chez Orange on l'avait fait sur des tableaux, des whiteboards mais justement ça perdait un petit peu de, de, de dynamisme alors que là ils le font sur une surface vitrée, ce qui était assez génial. Et alors, le truc qui tue, c'est qu'il écrit à l'endroit. Alors, je vous laisse deviner comment il a fait pour écrire à l'endroit. Bah, tout bêtement, il a retourné la vidéo dans l'outil de post-production, probablement en première. Voilà. Ces dix sélections sont terminées. Il y en a bien d'autres, bien entendu. Mais je vous ai démontré que ce qu explique Mathieu Fiorenti dans sa vidéo, on peut faire de la vidéo sérieuse, mais qui est divertissante en même temps. On peut aussi faire des choses et inventer de nouveaux formats, même sur euh, les, nouveaux, les nouvelles plateformes type TikTok ou Instagram ou autre. Et, et même si vous faites des choses sérieuses, alors Mathieu cite euh, dans sa vidéo sur Instagram que vous aurez à la fin du mois, euh, un exemple sur les tuyaux en fonte dans le BTP c'est peut-être un exemple extrême mais finalement, pourquoi pas plus c'est sérieux, plus on a une opportunité de euh, faire des choses divertissantes et que ça sorte du lot parce que forcément, euh, tous les autres qui fabriquent euh, des tuyaux en fonte ne vont pas forcément faire des choses rigolotes alors la difficulté en B2B, ça va être de l'adapter à quelque chose de euh, divertissant sans aller trop dans le grand public parce que les clients B2B en général, ils n'aiment pas trop le grand public. Voilà. Mais vous remarquerez que donc, on peut être créatif sur les médias sociaux avec la vidéo et de façon assez facile finalement, même avec un smartphone, et faire des choses qui sont assez sophistiquées. Et encore une fois, je le répète, on peut filmer en 4K avec un smartphone.